Bonjour à tous, nous sommes le 19 octobre 2022. Euh, ce n'est pas un nouveau format que je suis en train de de réaliser là, avec la nouvelle vidéo. Tout simplement, j'ai eu des petits problèmes techniques, mais j'ai décidé justement d'enlever les fonds pour l'instant. Mais Peut-être que je vais rester demain, mais je ne sais pas, on va voir. Euh, je voulais vous parler justement de ce fameux mois d'octobre où on a eu quelques crashs historiques. Euh, euh, maintenant, on approche des dates fatidiques, euh, c'est-à-dire le 20, 21, 28 octobre, 20... En tout cas, les dates là où on a eu le crash de 19... 29, 2000, 2000, dans ces coins-là, 2008 aussi, euh, 87 aussi, je pense, c'était en octobre, je me souviens pas. L'important, c'est n'est pas ça, c'est de peut-être constater qu'on est dans une période euh, où tout le monde parle de récession. Euh, hier, euh, c'est euh, hier euh, que euh, Justin Trudeau a parlé de récession. Euh, Christian Freeland a parlé de récession une journée avant. Euh, je pense que c'était dans une assemblée là, économique, là, euh, pour donner un peu le bilan économique du Canada. Ben, dans le fond, euh, on sait euh, assez bien pourquoi est-ce qu'on est en, en récession, ben, c'est à cause des abus des banques centrales qui aujourd'hui euh, veulent se reprendre, en tout cas c'est le discours euh, pseudo-officiel euh, qu'ils doivent absolument euh, contrer l'inflation type Tiff, euh, McLean, Mc, McLean, ici là, au Canada, là, qui se trouve être le gouverneur de la banque euh, centrale du Canada, vient de le dire qu'il faut absolument poursuivre cette montée des taux pour freiner l'inflation. Et euh, au niveau de la Fed, c'est la même chose avec Jérôme Powell qui continue à, à avoir le même discours qu'on va monter les taux d'intérêt pour faire en sorte que l'inflation baisse. Mais la réalité, c'est que l'inflation ne semble pas baisser, dans, en tout cas, donne pas de signe de, de baisse euh, importante, dû au fait que, surtout aux États-Unis, qui se trouve être la banque centrale des banques centrales, qu'on on a vraiment donné un coup de barre euh, au niveau de la montée des taux. Euh, donc, euh, on est encore, encore dans un scénario où euh, les taux d'intérêt ne freinent pas du tout l'inflation. L'inflation continue à monter et surtout... On a eu une petite baisse ici au Canada, dû au fait, parce que l'IPC le, vient de sortir, là, dû au fait que le pétrole a baissé un peu. Mais la réalité, c'est que le pétrole se répercute euh, un peu euh, d'une manière décalée, la montée du pétrole sur la production, parce que dans le fond, euh, toutes les industries ont à la base besoin de pétrole pour le transport ou d'énergie en tout cas pour la production ou peu importe là. on parle pas simplement au Québec ni au Canada mais on parle au niveau mondial et surtout avec la fameuse guerre euh, en Ukraine où euh, on est allé faire créer des sanctions, on s'est tiré dans le pied euh, que ce soit en Europe, en Allemagne surtout là, qui dépendait euh, en grande partie du pétrole russe, l'économie euh, donc en Europe c'est beaucoup euh, euh, terrible ce qui se produit un peu partout surtout en en France, on nous dit qu'on doit absolument, se, euh, comme on dirait ici au Québec, on doit se gréer de, de couverture, de, de couverte, euh, <rire> c'est nos expressions ici au Québec, de couverte, parce qu'il va faire froid cet hiver, cet hiver. donc euh, on doit absolument euh, euh, euh, être prêt pour l'hiver, baisser les chauffages, tout ça, pour euh, être capable de supporter euh, l'hiver froid peut-être froid qui va s'emmener mais peu importe, on est dans un climat euh, vraiment euh, glacial et c'est pas un jeu de mots euh, et surtout, ben on le sait c'est à cause justement des sanctions euh, euh, en Ukraine et on sait très bien que le scénario Covid euh, s'est terminé assez subitement et euh, ce qui a pris place c'est le scénario euh, de, de la guerre en Ukraine avec Poutine où on a poussé Poutine à prendre des décisions de, de euh, on a rompu des traités qui avaient été signés là, euh, en 2000 14 je crois, je ne me souviens pas des traités, mais on est allé dans ce scénario-là et on a créé un paquet de sanctions, on ne laissera pas tomber les Ukrainiens, les États-Unis continuent à envoyer des masses énormes d'argent pour supporter la guerre en Ukraine, mais ils ne veulent pas se saucer eux-mêmes parce qu'il ne faut pas oublier que l'élection de Joe Biden, euh, ça, ça s'en vient, c'est au mois de novembre, là. Ici euh, je peux vous dire que j'ai été très très très profondément déçu de ce qui est arrivé euh, suite aux élections euh, provinciales là. et vous, vous connaissez certainement la raison. C'est pas que Eric Duhem, malgré que j'aurais aimé ça que M. Duhem euh, soit au à notre parlement là, à notre assemblée nationale et avec quelques députés, mais on est quand même euh, sur le coup, c'est comme écoutez, c'est comme si j'avais reçu un coup de poing euh, dans le front direct dans le front euh, j'ai été je je pense que c'est... J'ai toujours écouté les élections, je pense que j'ai écouté ça sur internet, j'ai je n'ai plus le câble conventionnel, là. donc euh, j'ai écouté j'ai écouté à peu près 20 minutes lorsqu'on a dit que François Legault devenait officiellement le prochain premier ministre, c'est ce n'est plus Bernard de Rome qui annonce ça, c'est le, le, le, le type de radio -Can. Euh mais 20 minutes après on savait que c'était Legault qui remportait, qui devenait majoritaire, donc j'ai arrêté tout de suite. et euh, j'ai euh, j'ai été vraiment vraiment ça m'a ça donné un choc là, parce que mais lorsque le lendemain le surlendemain, lorsque j'ai regardé euh, euh, comment qu'il y avait une personne qui avait voté pour euh, euh, bah, le parti conservateur québécois 530 000 personnes et en delà de 590 000 donc euh, non l'opposition est très très forte et c'est pas parce que le go est fort c'est parce que l'opposition est très très divisée donc, on va arrêter là-dessus sur la politique québécoise. On va subir François Legault durant quatre ans. La seule chose que j'espère, c'est qu'il ne confinera plus. Là. Euh, je sais que... Euh, je me souviens pas... Chang Wing, là, excusez-le. Je ne me souviens pas de son nom, celle qui se trouve être la directrice là, de... Euh, du Canada, là, au niveau de la santé, là, viennent, viennent <rire> elle vient de dire que le COVID, euh, ça va être dur. Je ne sais pas si c'est un vieux scénario qu'elle veut, un vieux disque, là, qui continue à tourner, un disque qui continue à tourner, qu'elle veut euh, faire un à tourner. mais en tout cas, euh, on sait très bien que la COVID, c'est fini un peu partout. Oui, on a encore la COVID. Moi, je l'ai attrapé là, à peu près trois semaines. C'est très solide. Là. Je, je pense que je l'avais déjà eu il y a... Euh, euh, bon au début là, de la COVID, et là, je l'ai réattrapé et je m'en suis sorti, j'ai euh, sans problème, pas de médicaments particuliers. Euh, C'est sûr si on avait eu droit à certains médicaments, euh, bon je sais qu'on peut les acheter... Euh on peut s'en procurer, là, mais euh, j'en avais pris. Mais non, j'ai subi. C'était très, très, très difficile pour moi, pour mon fils aussi, qui a, qui a été frappé de plein fouet, mais, mes deux fils par la COVID, euh, ma femme aussi. Euh, donc, non, on a subi la COVID d'une manière très forte, mais ça dure à peu près trois quatre cinq jours. Très, très, très fort, mais euh, après, ça s'en va. Et euh, et au niveau du vaccin, là, on a une commission d'enquête. qui Bon, il y a quelques commissions d'enquête que commence à tourner un peu partout, surtout en Europe, au Pfizer, on sait très très bien qu'il avait dit que... Il vient de déclarer que, dans le fond, les vaccins, ça n'empêche pas la contamination. C'est pas mal choquant de voir ça, ce scénario-là, mais en tout cas, on le subit. Il y a une autre commission d'enquête, c'est celle des camionneurs à Ottawa cet hiver, où on... Bon, j'ai eu ça sur les journaux, un peu comme tout le monde, moi même peut-être même pas tout le monde, mais euh, ce que ça va finir, tout simplement, que parce que c'est sur la, la, la, les mesures, la loi des mesures de guerre, l'ancienne loi des mesures de guerre, on a changé de nom, mais c'est la même chose, que Justin Trudeau a employé, et ça va finir que Justin Trudeau avait raison. Je suis presque, je suis presque certain, mais en tout cas, on verra. Donc, on va aller voir un peu euh, sur euh, ce qui se passe, là, sur... Ben, c'est la récession. On parle beaucoup, beaucoup de récession. Là. On se trouve à être dans une, euh, une spirale là, de, de peur un peu partout sur la planète. Et euh, bon, il y a plusieurs articles là, que j'ai postés dernièrement. Je n'ai pas le temps de tout voir ça avec vous, mais tout simplement pour qu'on puisse réaliser que euh, une récession, ben, tout le monde en parle, que ce serait en 2023. Je vois pas euh, comment le scénario pourrait changer. Peut-être si jamais... Euh, Va déconnecter ça. Si jamais euh, euh, la, la Fed changeait sa position, peut-être qu'on pourrait avoir un, des changements. Là, euh, je ne sais pas. Je vais voir. On va voir, là, comme tout le monde. Mais la Fed a dit qu'elle qu est comme déterminée à continuer à la poursuite de la hausse des taux d'intérêt jusqu'à ce qu'elle atteigne l'inflation de 2 D'ailleurs, au Canada, c'est la même chose. Et il euh, y, bon, y a plusieurs nouvelles, là. Euh, euh, Peut-être aller voir, bon, point de rupture. Euh, non, ben ça, je vais vous laisser le soin justement d'aller fouiller un peu sur euh, mon site. J'essaie de poster quand même des articles d'une manière assez régulière pour que vous puissiez être euh, au courant de ce qui se passe. Euh, vous parlez surtout de... Euh, Peut-être... Jeff Bezos, la dernière nouvelle que je viens de passer, qui se trouve être le dernier, bon c'est peut-être pas le dernier, mais en tout cas c'est le, le big là, qui vient de dire qu'on s'en va, euh, euh, euh, que ça va être laid au niveau de l'économie. Le fondateur euh, d'Amazon, Jeff Bezos, Bezos, est devenu le dernier chef d'entreprise à mettre en garde contre l'état de l'économie, avertissant que les temps... Des temps plus difficiles sont probablement à venir. Oui, les probabilités de cette économie vous disent de fermer les écouteurs a déclaré Bezos dans un commentaire lié à l'interview de CNBC. Bla bla bla. Donc Jeff Bezos lui aussi devient pessimiste sur l'ensemble de l'économie et c'est vraiment pas surprenant parce que dans le fond on se trouve à à, à maintenir en ce moment l'économie. Euh, euh, sur respirature artificielle et surtout ce qui est arrivé en Angleterre, peut-être que vous en avez, ben, vous en avez probablement entendu parler, on en parle un peu partout. Ben, c'est le dollar américain qui se trouve à exploser à la hausse. Donc, euh, ce qui arrive, c'est que le reste de la planète en souffre. Comme Richard Nixon avait dit, je pense que ça vient de lui. Euh, le dollar américain, c'est notre devise, mais c'est votre problème. Il parlait à, au reste de la planète. Donc, on est rendu dans ce contexte-là où le dollar américain fait souffrir l'économie de la planète entière. Je vous en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos. Du au fait qu'on est avec encore dans une économie de pétrodollars et. Euh, en ce moment, euh, au niveau de la guerre, rapidement parler de ça, là, de ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, il ne faut pas penser que euh, tout le monde est contre euh, Poutine et ses politiques. Il euh, euh, y a beaucoup de pays qui ne se mêlent pas de ça, mais on a plus que, vraiment plus que la moitié de la planète qui soutiennent les politiques de Poutine, pas la guerre. Là, je parle pas de ne nice. parle pas de la guerre, mais je parle des politiques économiques de Poutine où euh, on a L'OTAN a, a créé plusieurs sanctions au niveau de, de, du pétrole russe, que Poutine a fait tout simplement, il s'est détourné du marché de l'OTAN pour vendre son pétrole dans les marchés asiatiques, et, et en Chine, un peu partout, et, et euh, plusieurs euh, Plusieurs pays, comme des, des, des big pays, là, comme euh, le, le Brésil n'ont pas condamné Poutine, euh, euh, vous allez me dire, il y a beaucoup de dictateurs là-dedans, ben, dans, dans ceux qu'on pense, euh, ce n'est pas là-dessus que je veux focusser, je veux tout simplement vous faire réaliser que vous comprenez comme je le comprends, là, dans le sens que on se trouve avoir beaucoup, beaucoup de pays qui n'entrent pas du tout dans le scénario qui nous est présenté par nos médias traditionnels ici, par Christian Freedon et par, et par euh, Justin Trudeau. Au contraire, on, on est là et on subit euh, leur plan. Euh, euh, dans le fond, Justin Trudeau euh, qui est encore allé dire « on va être là pour les Canadiens ». Ils vont peut-être créer une PCU 2.0 euh, à cause de, des troubles économiques qu'on va connaître. Peu importe, faut se tenir au courant de ce qui va arriver quand même. Mais euh, non, on, on a euh, la Banque du, du Canada, oui, qui continue et maintient la hausse des taux des au taux, directeur. Et vous savez très, très bien que ça peut être une catastrophe au niveau de la reprise des maisons. D'ailleurs, j'ai lu qu'hier, Desjardins a commencé à envoyer des lettres, on trouve des messages à ses clients euh, qui sont à risque euh, pour faire en sorte de les qu'ils qu se préparent à la une hausse des taux. Euh, si quelqu'un a, a contracté une hypothèque et a, est allé signer euh, une hypothèque euh, euh, taux qui se révise à toutes les années, j'avais ça anciennement, euh, j'ai révisé ça en 2000-2001, pour un taux super intéressant à 2,14 pour 5 ans. Je ne sais pas ce qui va arriver dans 5 ans. Ça nous mènera en 2025, mais je, je savais ce qui s'en venait, les, les nuages. Je savais pas l'ampleur des nuages, mais j'ai joué de prudence. et J'avais toujours eu une hypothèque à, à taux variable là, qui se renouvelle à toutes les années, mais là, il y a beaucoup de personnes qui sont euh, qui vont vivre ça, là, euh, hypothèque à taux variable, et ils devront faire avec parce que dans le fond, là, le taux est, est très, très important. Important là, euh, au niveau des hausses. Je regardais tout simplement le taux de la marge de crédit que j'ai euh, relié à mon hypothèque. J'avais un taux de 3, quelques pourcents et euh, depuis, euh, bon, depuis un an, euh, il est rendu à 6, quelques cent. Euh, il a doublé euh, littéralement. Donc euh, là, je vous parle du concret, là, de ce que je vis. Euh, moi, c'est quand même pas pire, ma situation n'est pas catastrophique, mais il y a plusieurs personnes, qui, euh, des jeunes de familles surtout, qui ont cru à toutes euh, le, le, le, le, le, les balivernes que les les... les que l'économie que les, euh, les surtout les, les médias là cannais, là euh, nous ont présenté au niveau de l'économie l'économie va bien et là, la, la, la bulle immobilière euh, était là euh, ça fait très très longtemps que qu'on en parle plusieurs d'entre nous euh, que c'est la bulle des bulles et là on, on va subir justement les contre-coups de ça du au fait que les banques centrales veulent encore euh, baisser euh, de bah disent qu'ils veulent absolument euh, c'est drôle, lorsqu'on regarde la vue d'ensemble, je veux pas tomber, euh, mais il y a des choses qu'on disait depuis un an, deux ans, plusieurs, euh, et c'est drôle parce que ça semble se présenter comme les scénarios qu'on s'était fait et qu'en 2030, peut-être, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Euh, c'est une phrase qui est écrite euh, sur le site de, du Forum économique de Davos, donc... Euh, euh, c'est ça et euh, je veux bon ça c'est Jeff Bezos lui-ci qui dit euh, comme plusieurs euh, autres qui craignent euh, la récession euh, qui s'en vient une récession qui pourrait frapper très très fort je pense c'est Jim Di Diamond euh, qui a dit que ça pourrait être très, très fort. On va voir. Et euh, ici, euh, j'ai trouvé cette photo de Christian Friedland, qui se trouve être une photo euh, gratuite. Là, dans le fond, je n'essaie jamais de copier des photos. Euh, c'est des photos libres de droit. Et vous voyez euh, derrière, c'est World Economic Forum. Euh, c'est volontaire que j'ai pris cette photo parce que l'article, ça parle de Christian Friedland, qui est qui n'a euh, pas le même discours euh, au niveau, euh, lorsqu'elle est à Washington, elle était de passage à Washington, et lorsqu'elle est ici, euh, elle parle euh, d'une manière plus vigoureuse contre, euh, j'ai ça ici dans l'article, euh, plus vigoureuse exclure des fonds internationaux ben, dans le fond ce qu'elle dit là, en gros c'est qu'elle parle d'une manière très très vigoureuse contre le, tous ceux qui veulent s'associer avec la Chine et la Russie là. en tout cas vous lirez l'article j'ai lu ça rapidement, c'est un article qui vient du Devoir, donc euh, c'est ça Christian, les, Christian Freeland, et j'ai pris la photo avec le fameux World Economic Forum euh, derrière elle parce que Christia Fre Freeland, qui est elle-même une Ukrainienne, euh, donc, je j'ai rien contre les Ukrainiens, c'est pas la question, mais étant elle-même Ukrainienne, elle a un billet en faveur de l'Ukraine, peu importe, euh, s'il y a plusieurs néo-nazis qui sont là-bas, là, peu importe, euh, elle a un billet en faveur de l'Ukraine et des politiques ukrainiennes. Euh, donc euh, on se trouve à être justement dans une situation où le canada euh, les justin trudeau la gang à justin trudeau avec euh, jack mixing qui euh, euh, est vraiment un influenceur important dans le gouvernement Trudeau parce que euh, il, il ne peut absolument pas Trudeau ne peut absolument pas garder le pouvoir sans l'appui de de de, de Singh qui a dit qu'il l'appuierait jusqu'en 2025 donc euh, euh, Justin Trudeau est minoritaire par contre euh, un, un appui très fort du NPD et qui était très très critiqué dans son parti aussi donc euh, je pense que le plan le grand plan global du forum économique de, de Davos euh, même, on n'en parle plus beaucoup maintenant, là. on a concentré nos efforts au niveau des, des, des, des, des médias là, traditionnels là, euh, sur d'autres choses, mais le, le format économique de Davos est encore là, très très présent, euh, le, leur plan, là, avec euh, Claude Schwab, euh, Jeff Bezos qui est là-dedans, hein. donc on est encore là avec ce scénario-là où on peut probablement euh, connaître une crise euh, économique euh, assez grave euh, je ne peux pas vous dire qu'on va avoir un crash euh, ça, en, en ce moment on, on, on se à avoir beaucoup de vidéos là, sur Youtube là, où on parle de crash de catastrophe et tout ça et déjà euh, si on regarde euh, rapidement, on va aller voir ça euh, on, va regarder, on va y aller avec Finviz euh, déjà, si on regarde rapidement le le, le, le, le, le scénario là, euh, de ce qui se passe un peu sur nos indices, genre, je vais y aller à long terme, euh, déjà, on, on parle de crash. Oui, on pourrait avoir une précipitation précipitation importante des indices, principaux indices. Mais déjà, on est en baisse depuis le sommet ici. C'est un, un, une baisse qui, qui se poursuit. Et euh, lorsqu'on étudie les graphiques à long terme, on voit très, très bien que lorsque les, les, les, les, les sommets ont été atteints, on peut avoir des baisses euh, très lentes, très douloureuses, comme on, on est en train de vivre. Euh, on pourrait pas nécessairement connaître un crash, mais on est à la baisse, 20%, je pense, sur le Nasdaq, depuis le sommet, 20, 20 quelques je me souviens pas du nombre exact, et euh, comme je vous avais parlé du euh, de, euh, crude oil, c'est ça aussi, euh, euh, dans le passé, on a eu des, des descentes très, très importantes au niveau du, du pétrole, lorsqu'on a eu des... des, euh, des des récessions. Et euh, là, on est probablement en train de vivre ça, comme je vous en avais parlé rendu ici. Là. On est en train probablement de vivre ça. On va avoir une, on va connaître une, un creux Peut-être que ça va être l'incident pénible. On verra, mais on n'est pas... Euh, on ne on, on peut pas dire qu'on peut connaître euh, une... une euh, une descente précipitée comme, regardez ici ce qui est arrivé en 2008 lorsqu'on parlait de c'est ici qu'on a eu le fameux crash qu'on disait, qu'on a commencé à paniquer et là on a eu le retournement en 2009 là, euh, mais euh, ça s'est fait quand même d'une manière assez euh, lente et pénible c'est sûr que le crash de 2000 de 2000, là, parce que dans le fond c'est en perspective qu'on regarde le rapport le, le, le graphique ici, ici c'est je me souviens de la douleur qui a été intense là, lors, lors de ces périodes-là Là, là, 2000, bah 2009, 2000 fin 2000 jusqu'à 2001 là, où on a eu euh, quand même euh jusqu'à 2003, là où là, George, Bush, George Bush a changé complètement de discours. Donc, ce que je veux vous dire, on peut avoir une descente, l'incidente est pénible là, le, sur le Nasdaq comme on vit, sans qu'on subisse nécessairement de crash. Euh, et, à long terme, on le voit très très bien qu'on est dans la douleur là, un peu partout sur la planète. donc euh, Et à savoir, est-ce qu'on va avoir un revirement? Ben, je le crois pas. Je pense qu'on va euh, tout simplement avoir des montées, des descentes à chaque jour. Et, et ce qui est troublant un peu, euh, lorsqu'on regarde les nouvelles, on parle euh, euh, parce qu'on regarde au quotidien, on n'ose pas regarder à long terme les graphiques. On dit tout le temps, ah, aujourd'hui ça va bien, le Dark Jones euh, remonte. Non, non, il faut regarder en perspective. Euh, Dark Jones ou Nasdaq ou Standard Pop, peu importe. Ici on est avec le Nasdaq. Là, euh, la, la descente, euh, on a peut-être 20, quelques pourcents de perdu. Ça, ça, ça, signifie grand, grand risque pour les fonds de pension. Et c'est ce qui est arrivé en Angleterre dernièrement, le gouvernement. La Banque centrale, la Banque d'Angleterre a été obligée d'intervenir, remettre beaucoup, beaucoup d'argent pour maintenir à flot les fonds de pension parce que ça aurait été une catastrophe et et là, de la manière que l'économie euh, s'en va euh, moi je pense que c'est probablement là qu'on va avoir des changements de paradigme, c'est pas seulement moi qui en parle, il y en a beaucoup beaucoup qui en parlent là, de ces changements très profonds de l'économie à la manière de ce qui s'est passé en 1944 lors des accords de Bretton Woods après la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est ce qu'on pourrait vivre très bientôt euh, et moi, pour ma part je ne veux pas paniquer, c'est J'en parlais avec mon fils et c'est ça qu'on se disait. Il faut garder une attitude quand même positive. Je sais que ça, ça peut faire mal à beaucoup, là, je comprends, parce que les taux d'intérêt, il n'y a rien de de de de de plaisant là-dedans parce qu'ici il faut comprendre qu'on parle du Canada pas simplement du Québec du Canada on est hyper endetté euh, collectivement les cartes de crédit s'est rempli on a plein de cartes de crédit où on paye le solde avec l'autre carte de crédit c'est pas un jugement que je fais là je vous dis la la réalité mais lorsqu'on est dans une situation comme ça ben on peut soit vivre dans le déni ou soit essayer peut-être de, de prendre le taureau par les cornes, puis changer d'attitude, arrêter de dépenser, puis vivre d'une manière un peu plus frugale. Ce pas des jugements ou des... Euh, je vous fais pas la morale, je vous dis tout simplement parce qu'on a vécu euh, justement dans une, une, une société qui nous dit euh, allez dans le crédit et nos gouvernements nous, nous donnent l'exemple justement d'emprunter jusqu'à la folie et c'est ce qu'on qu a vécu euh, depuis, euh, ben, je pourrais dire, euh, les 20 dernières années, peut-être plus que ça, mais... Sur surtout les 20 dernières années donc on se trouve à, à, à vivre euh, si je pouvais trouver tout simplement je, je, peut-être peut que j'aurais pas euh, ben je vois regardez je vais mettre ça de même on va terminer avec ça parce que lorsque je vous parle que les gouvernements sont euh, euh, sont dans une folie de de dette et continuent euh, tout simplement à dépenser sans compter et c'est le fameux petit site là que tout le monde utilise en tout cas on le voit Souvent, pareil, sur euh, c'est la dette euh, américaine. 31 000 milliards de dollars et ça monte toujours. Euh, les taxes revenus, c'est 4, euh, 4 000 milliards. En tout cas, on a passé et on creuse des déficits. Ça, c'est le déficit... Euh, euh, euh, je pense que c'est le déficit cumulatif pour cette année-là. On est rendu à 1000 milliards, c'est bien ça. Donc, on a un déficit, on creuse des déficits à tout, toujours, tout, à toutes les années, à tous les mois, depuis des années. Et on nous dit euh, de, de peut-être nous se serrer la ceinture. En tout cas, c'est ce que Macron vient de dire. Donc, euh, moi, ce que je pense que les gouvernements nous ont. Euh, embarqué dans un scénario d'autodestruction, de, de, on le un peu aux États-Unis, à cause de toutes, euh, justement, les démocrates, là, de la manière qui euh, euh, revisite l'histoire, essaie d'enlever des bouts de l'histoire pour faire correspondre ça à une nouvelle philosophie qui est autodestructrice. Je parle surtout aux États-Unis et au Canada ici. J'espère qu'on va se, se réveiller de tout ça. Dans le fond, plusieurs personnes, probablement, ont voté pour la CAQ à cause du 500 qui a été présenté par euh, François Legault à la manière d'un Duplessis qui, qui, euh, qui donnait des, des réfrigérateurs à ceux qui votaient pour lui. Bon, on était à peu près dans le même pattern. Donc, euh, ça va être à suivre. Euh, comme je vous dis, euh, les, la récession euh, s'en vient, peu importe si on a une reprise, euh, une reprise, je parle boursière. Là, euh, moi, je pense pas qu'on va, comme je vous ai montré les graphiques, montrer les graphiques, là, je pense pas qu'on va euh, reconnaître de nouveau sommet avant un très, très long bout. Probablement, ça va être une, une descente ou un. Ben, je pense qu'on n'a pas encore atteint le creux. Là. Euh, mais ça va être l'incident pénible. Il faut se tenir loin du marché boursier pour l'instant. Au niveau de l'or et l'argent, c'est la même chose. On a euh, des euh, sous-bresseaux, ben, mais là aussi, on creuse là, comme le reste. Et c'est surtout à cause du dollar américain. Je n'ai pas le temps de faire ça. Ma prochaine vidéo sera peut-être là-dessus pour vous montrer l'or et l'argent. C'est que le dollar américain est dans une folie haussière dû au fait que les, la banque centrale, Jérôme Powell, augmente les taux d'intérêt, ce qui fait monter... Euh, le dollar américain, mais lorsqu'on considère l'actif, l'or et l'argent dans d'autres devises, on n'a pas du tout le même scénario. On va regarder ça dans une des prochaines vidéos. Là, Maintenant, on va finir avec ça, mais c'était pour vous donner un petit compte-rendu et euh, peut-être euh, la semaine prochaine, je reviendrai avec une nouvelle vidéo où on parlera d'or et d'argent. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.